Alors là-bas, on voit, on voit ma voiture, un bout de ma voiture, on arrive par le chemin, je, je le filmerai plus tard. Là, ici, c'est délimité par un petit rue, là, je ne sais pas si, on, si tu le verras. Et puis là, on est euh, pratiquement sur le sur le, euh, le ruisseau. Bon, je ne vous mets pas dans la caméra, hein. Tu vois, je sais pas si tu vois le, le cours d'eau. Bah, écoute, il fait, euh, il fait deux mètres de large, 1 hein, mètre à 2 mètres de large. Ça coule pas mal, oui. apparemment. Long, je lui parle ouais, en même oui, temps. Oui, oui. Ouais, il y a un, bon, un petit, un petit bon débit. Et là, on a des... Tiens, regarde si tu vois ça. Je sais pas, ça c'est un truc d'écoulement, on dirait. Ouais. Ouais, hein? y a un... Ça c'est un ouais, truc d'écoulement. Ça, ça, du... ça vient de. Oui. On a du drainage. Ah ouais, tiens, regarde, il y a. Il y je lui a... parle hein, dans la euh, caméra. La fontaine, on ira voir là-bas. Il, vous... il m'a dit, je veux voir où est la fontaine. Ouais. Donc voilà, ça, c'est euh, un drainage qui vient des peupliers. T'as ah. vu, c'est pas, euh, ah. pas mal boisé. Hein ah, oui, oui. Il veut du bois, lui. Ah ben, il veut du veut... bois. Et là, il y a beaucoup de peupliers. Quoi. Après, il y a... ici, ben, au bord, il y a des, as des sapins, t'as des chaînes de l'autre côté. Là. Ouais. La, la, la, la plupart des arbres. Oh le plus. Regarde ce, ce sapin là. Ouais, ouais. Ça, ça Donc tout ça, tout ça c'est tout ça c'est boisé tu vois. Oui. Je lui parle hein. Je... Oui, oui, moi, je parle <rire> aussi, il va se marrer quand il va voir ça. Eh ben, oui, oui. Voilà. Là bas il y a le, le ruisseau toujours. Encore un autre écoulement là on dirait. Ouais. Alors à la limite c'est euh, le pont quoi. Ah c'est ça le pont, voilà. Ouais, ouais. Donc là c'est la limite de, de propriété, on est sur la limite de propriété. Tu vois le, le rue là Il y a une prairie là, mais ça appartient à son neveu. Ouais. Au monsieur. Et ça donc là de l'autre côté c'est plus chez nous. Non. Ça s'arrête au pont. Quoi. Voilà, ça c'est un pont. C'est le la rivière ici, vous pouvez prendre en photo comme ça. Ouais. Voilà, j'insiste sur le cours d'eau pour te montrer qu'il y a bien de l'eau. Après ça se poursuit. Ah mais Jean il a pas recoupé là-bas. Hein Je dis Jean il a pas coupé là-bas, parce qu'on peut faire tout le tour. On va, aller, on va reprendre par l'autre côté après. Ouais. On passe par là Ouais non, mais on... on va remonter après. Lui, il a un tracteur pour nettoyer, on va reprendre par où on est venu, parce que là, il a pas coupé, je vois, on, on, va, re, on va aller par le haut, on, va voir, on, on repasse lui. par, on fait demi-tour ouais. Oui, voilà. Parce il m'a dit qu'il aurait tout coupé autour, là, vois il a coupé là. là. Donc, c'est plutôt mon, mon ami qui est euh, qui va s'installer ici, moi, je vais oui, oui, je ça. vais prendre un, une maison sur des Oui, oui. Vous avez trouvé non, mais j'attends. Euh, euh, petite là, dans le bourg. Là. Ah ouais, ouais Bah ouais, ouais si pas vous, si, mal. si vous en connaissez une. Bah oui, oui. Parce que vous, vous êtes agent commercial ouais. immobilier. Ouais, indépendant. Ouais. Ah bah du coup, je passerai par vous. Ouais, ouais, ouais pas de souci. Parce que j'ai un bien euh, immobilier à Bourg-en-Bresse. Ah hein. oui. Ouais, mais qui vaut, qui vaut à peu près 100 000. Euh... Il vaut plus, mais je, le, je vais le brader à 100 000 pour aller vite. Et une collègue qui fait le secteur Ah oui, comment elle ouais. s'appelle ah, Je sais pas, je regarde. Ouais d'accord, ouais. Je sais que j'ai des collègues qui font le secteur. Mais... Ouais ouais. Ah oh, bah ça c'est bien si vous pouvez vous ouais. mettre parce ah qu'on bah, pourrait faire. En volation, euh, voilà, exactement, ça c'est super. Et ils sont tous contents de m'avoir parce que je me démerde pas mal et moi je suis content d'être là ouais, bah parce voilà, que bien. ils m'aiment bien. Ouais. Oh, mais Ici on est convivial. On... Non mais même ça ah, me oui, plaît. Enfin, ah, voilà, c'est bien. Ah, oui, je vois. Oui. C'est vraiment donc, le boulot me branches. plaît. Ouais, là, euh... là, ouais mais en plus vous avez raison. Mais c'est pas ça qui me ferait. Aïe, aïe. Ah, voilà. je... Non, j'avais. Je m'étais. Euh... Accroché. Ouais. Euh, non, non, donc du coup, je, je ça m'a étonné, mais je crois que je vais rester. Il y a, de la, il y a à bouffer, déjà. oui, oui, oui. <rire> Il y a de la scarole et tout. Ouais, de, oui. et puis lit Ah, puis là, il y a des fruits. Donc, dès que je signe le CDI, ouais, ouais. ça, ça ça va, je pense qu'on va le prendre. Il va le voir en photo. le voir en photo Il va le voir, il va il le il voir va, en vidéo. Je vais monter la vidéo tout à l'heure. Je vais l'appeler. Et puis, je vous fais le chèque de 1500 500 pour bloquer... Pour que trois que mois, ouais, ouais, ouais, ouais, ça bien. me permettra d'avoir les trois oui, voilà. 3... ouais, ouais, ouais. Je suis bien payé là-bas. Là on a les fruitiers. Ouais. Ouais, tu vois, regarde. Oui. Il y en a non, là, le chemin c'est celui-là. Ouais, ouais. On arrive sur la petite route. Ouais. Il y a des beaux arbres. Hein. C'est quoi ça C'est ouais. des pins. Euh... On dirait hein. Non, c'est pas des pins, ça. C'est des épicéas ça. Des épicéas carrément. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Et là, tu as des fruitiers, tu vois. Ça c'est sympa, il les a poussés. Ah oui, oui. Oh, il y a la route qui passe, mais il n'y a pas beaucoup de trajet. Non, non. C'est vrai que c'est une petite route départementale. Ouais. Alors là, il y a encore des coutiers. Il y en a jusqu'à là-bas. Ouais, regarde, il y en a... Il y a... Tout ça, c'est... Pardon, je... Pardon. Je couperai au montage. <rire> je couperai au montage. Il y a des pêchés derrière. Là, il y a de la vigne. Il y a des pêchers. Il y a des pêchers là-bas. Ouais, il y a de la vigne. Et là, ouais, je l'avais pas vu là, moi. Tellement que je suis pas paysan, je l'avais oui, pas ouais. vu sur ah, la oui, photo. Oui, oui, même mon gamin, il ah, m'a dit, papa, il ah, y a de la vigne ah, oui, là-bas. Oui, oui, oui, oui. Il y a de la vigne, ouais. D'accord. Allez, c'est quoi oh, C'est pour les, les... les... les guêpes ou les abeilles, je pense. C'est pour attirer les guêpes. Ouais. Salut vrai, monsieur. Jean ouais. Bon ouais, salut, on serre pas, se pas la main. Ah, je vois les voitures, mais on serre pas télémode, la main. C'est ouais. euh, ouais. ouais. ça. Va. <rire> ça. Ouais. Ouais. Euh, ah vous avez été faire... je vois les voitures, c'est bien. Je pensais, pensais qu'on aurait pu faire le tour, mais Jean il a fait la moitié du travail. Ah euh, c'est bien, c'est bien là-bas. Le bord du ruisseau, ça vous plaît, ça. Ouais ouais ouais. Formidable. Ouais ouais ouais. Ça vaut déjà la moitié de l'ensemble. Alors il va pas marchander, hein. Oh, mais j'étais marchand de, de, de, de, de vin, non j'étais bistrotier, pardon, bistrotier. Il ouais, y a plein de pommes <coughs> là dedans. Mais il y a un, dis-nous, je suis en train de regarder ceci, il a l'air de tourner les œufs. Ouais, tu peux filer. C'est quoi là Attends, il y a des pommes dedans. Ouais, ouais, c'est bon. pas. Voilà, tiens, trop bien. J'ai mis de un truc sur ma jambe, j'ai une quête t'as perdu sautrelle. Mais non, c'est sauterelle, regarde bien sûr Ah, mais des sauterelles, tu vois, c'est naturel ici. C'est parce que vous sentez bon. C'est écologique, c'est bon. Quand tu vois des grenouilles, des sauterelles, tout ça, c'est très bon. Ouais, je sais. Ouais, ouais. Non, mais ah, c'est euh, plaisant. La fontaine loches, on on temps, se sent on tout de suite voir. bien. On, ah on, oui, oui. On se sent tout de suite bien quand on oh, est. Bah, ici, tu. Es... Enfin, sais pas si tu l'achètes ou l'achètes pas, j'en sais rien. Bah, mais, si le, le gars qui achètera, il sera heureux ici. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ouais. ouais. ouais. ouais, ouais. Je sais pas. Mais je vais l'acheter, hein, t'inquiète. Ah, hein. tu vas l'acheter ouais. T'inquiète, hein. Mais tu ne me donnes pas beaucoup de sous. Hein. Ah là là, il commence, il commence. je suis arrivé comme un. Oui, oui. Il, a, il a encore euh, du terrain, là, il est à 500 euros près. Ah, certainement, oui, ouais, moi je suis à 500 prix. euros près, peut-être pas toi, mais... Ouais. Oh, moi, tu bon non, mais, non, mais moi vu... je ne vais, je vais pas marchander, je... le, vu le... Du dur, le prix est fixé, J'ai pas envie... Euh... Non, bon. Oui, oui, <rire> c'est bon, c'est bon, hein voilà la fontaine ici, L'eau ah, le ça, ça vient, vient de là-bas, ça ça, ouais. ça ça doit couler quelque part, ici, tiens, voilà, la bus. et puis ça rentre là bas mais tout ça, c'est à nettoyer, quoi, la fontaine est là. Et puis, ah, va, la fontaine est là, c'est quoi Qui va, la route, qui va là à, la, à la rivière, pas ouais. près du Cresson dedans, vu On en a vu mais... Ouais. Bon, j'ai qu'on 25 ans, merde je... C'est un truc qui est... là, Ça vient en dessous, là, pour... Ouais. Euh... Ah ouais, oui, oui, il y a une bus y a, y a Pour drainer, quoi, c'est un... C'est en béton... Non, c'est pas en béton, c'est en... Ah c'est un, un, un espèce de, de, de gros PVC C'est un gros hein. tuyau qui passe pour euh, quand il y a de l'eau qui s'écoule Qui s'écoule là-bas, hop, ça, ça part rien, ici ça monde, hein. Et ça file, il y a une rigole qui va mais, tout du long hein. oui, Et rivière, il là, ouais. il y a une source Il y a une source, oui, il y une source qui est ici Ça tombe là, pour ça qu'il y a toujours de l'eau, là Il les a L'eau, l'eau de Pontivy, c'est non, mais non, monsieur, il vient de vous Non, mais je suis sur, sur Guémenet, moi, ouais, en ce moment. Ouais. Ah, ah ouais. sur Guémenet Oui. Ouais. Bon, ouais. Guémenet, je connais. L'eau vient de, de Poudlard, ce qu'on appelle ça. Passe ici pour aller à Pantéville. Le circuit d'eau passe ici pour aller à Pantéville, sur le bord de la route. ça. fait 50 ans que j'ai vu, ça. Oui, parce qu'on peut raccorder l'électricité au niveau du… Ah bah oui, le machin à côté. Les téléphones. Téléphone de, comment il s'appelle le voisin d'à de... côté quoi Et Ouais ouais, bah il y a, ouais, de bah, y a, y a des, des habits. C'est de bon, ah, Ici on n'a pas de numéro, genre. C'est le neuf, les voisins. Moi je sais pas de demander oh, sais pas de On, oh. on s'en fout du numéro. Ouais, ouais. <rire> <rire> non mais euh, Philippe, il a... Comme ça on ne sera pas sur la duerte. <rire> ouais ouais. Voilà. Non mais c'est pour si, il faut mettre une boîte là, puis il me prend un bis ou je sais pas quoi. Oh là là nous, on n'est pas des, pas des sauvages, numéro. mais Alors, euh, y a, y a on s'en fout. Les tout des ça. voisins, ils ont un numéro. Oui, le Donc neuf, ici, tu le peux neuf. avoir un. Hein. Et après, je n'ai pas été voir plus loin. Bon, ici, j'ai jamais demandé. Non. Il y a 11 après, quoi. Hein Il y a 11, ah bon, 11 Ben, 11, non, attention, après, c'est Malguénac. Ah oui, ici, c'est Claguerrec, oui, de l'autre côté, c'est Malguénac. Deux communes différentes. Si après le pont, pas. quoi. Ah bah euh, si, oui. on a, si on a des ennuis avec le, un maire on peut aller sur l'autre voir Exactement, tu, tu ouais. attaques l'autre T'as vu Une <rire> belle l'autre celle de ah Bon Ah ouais Ah ouais la mairesse La mairesse. Ah mais je connais son fils. Là. Ah tu connais son fils Ah oui, on a vendu un terrain agricole pour eux. Elle, ah. a, elle est amariée là, la mairesse ouais. <rire> <rire> Vicieux Attends, moi j'ai 60 ans, hein, j'ai pas l'air, hein, mais euh... là il y a des points. Ouais là. mais à 60 ans on est encore bon hein Ouais t'as oh, vu Ouh, attention ouais, ouais. Là, il y a encore des pommiers. Quand je ans, moi j'étais pas comme je suis aujourd'hui. Et donc ça finit comme ça, j'ai l'impression. Bah, euh, jusqu'au bout, on va aller jusqu'au bout. Ah ouais. Ouais. Là-bas, c'est là-bas le. Et la limite, c'est ici. La limite, c'est le... ici. Le, le poteau. Ouais, Et la limite, c'est le poteau ici. Il y a une, il y a une belle il y a, maison là. Un peu d'ortie, mais. Oui, pour faire de la salade. Ouais. Une belle maison, elle est occupée. Oui ouais. Tu euh... vois, as assis, euh, si ouais. c'était ouais. à vendre. Oui, ça euh... ouais. Hein, je vais nous renseigner, mmh. mais c'est sais on va savoir. Ouais. Oui, bah oui. Elle, elle, elle a été avant. Oui, elle a été, ouais, elle a été, ouais. Mais non, je sais pas. C'est là ou l'autre, hein, puisqu'elle est en bordure de terrain Il est, il est décédé. Ah bon Et alors, il est tout seul Je ne sais pas, monsieur. Et ouais. Oui, oui, oui. Voilà, et là, on arrive au bout, j'ai l'impression. Euh, c'est ça. Alors, je vais vous dire un truc. Ouais. ouais. Euh, ça c'est le bout, hein. ouais, ouais. au bout, vous avez un passage là ouais, pour aller, passage. pour rejoindre la route. Ah ouais, ouais. C'est à la commune, c'est ah, ouais, un, ouais, un ouais. chemin communal qui, qui n'est jamais exploité, puisque ah. à un moment donné j'avais exploité, mais comme je ne pensais pas ici moi. Mais ici en... j'empirais ici. Non mais je je... ici hein, ah ouais, Donc, euh, genre, genre, il a quoi. tout empiré. Ah bah si on peut Ah là, voilà, c'est ouais, ça. Oui, mais il faudrait couper là. Ouais ouais quoi. ouais. Ah ben, faut... oh, c'est rien à faire. Enfin, c'est rien, il faut le faire. Quoi. Non, mais. Euh... Si, alors, il n'y a jamais rien à faire mais mais faut faut le faire route, quand là. même ouais. Tu rejoins la route par là. Ouais. Un... Le chemin n'est pas à toi, hein. c'est un passage communal. Ça, ouais. Il faudrait aller. Bah, tu reviens sur le... Hein? le chemin de la maison, quoi, non non plus haut Ah non, non, non, je suis venu de la maison. Donc ah bon, ça s'arrête bon, là, long. évidemment, ouais, hein, ici, là, plus la voilà, à la euh, limite là. Mais là. Les, camions, les camions, passent ouais. ici, ils passent ah oui, ici oui. pour... Quand j'en veux, on pierre ici, ici. Ah oui, oui, bah oui. Bah, Et, puis, euh... Et puis euh, en ligne droite, hein, là-bas, ouais, En ligne droite, là-bas, là-bas. Jusqu'au volusseau. Là Jusqu'au bas, étant qu'on y est, Et là, on a plein de peupliers. Comment Je dis oui, on a la plupart du terrain sur les peupliers. Ah, bah, c'est tout, les peupliers. À part les produits qui sont ici, en haut, là, oui, bah, il y a pas mal de oui, il y a du mal de dans il y a des... y a des fruits on ça va, va dire, faire du cidre on va faire du cidre un peu tu si ne connais pas, le monsieur, monsieur, si pas oui. de... non mais moi je suis un urbain moi c'est pas c'est mon collègue c'est mon collègue c'est mon, ah, ouais, est... ouais, ouais. ouais, mon ami qui est c'est mon ami qui est la limite c'est le talus quoi bah voilà la limite le, le, le, le talus, c'est il ouais. y, y a des rigoles il y a un rue, là. Comme l'autre côté. La rigole, c'est le... En fait, on est, on est bordé euh, ouais, en largeur ouais, d'un ouais, rue, ouais, de l'autre côté ouais, aussi, ouais, et puis et la, la rivière en euh, longueur. Rivière. Vous ne pouvez pas vous, ouais. vous tromper. C'est hein. cool, non. Hein. Ah, c'est cool, ouais. Hein. Ah ouais, ouais. ouais Il y a pas mal d'eau, quoi. Oui, oui, oui, oui. On y va, on va voir oui, le. Ouais, on, oui, le... Oui, le... Oui, oui. oui, on est passé, on est arrivé de l'autre côté. Oui, on a ah, été, Jean. Le... Ah, mais... ah oui, oui, oui. Si, oui. si, ah, on va aller voir l'hangar. Des, des hein. ouais, on... <rire> on va juste voir le hangar. Ouais, voir hangar. Tu vois, les peupliers ici, dans, dans 10 ans, tu vas, tu vas te payer ta maison avec, dans 10 ans. Ouais. Si Non, non, mais je te crois. Ah, ouais, mais je ouais. te dis, je te si. dis. Et encore, euh, moi, tu sais, comme je te dis, je suis un urbain, mais ouais. mon, mon copain Gilbert, c'est un vrai paysan. Hein. Ah, ah bon, bah, bah, il, il va, ça il vraiment. va tout de suite voir ce qu'il ouais. peut faire vu ici. vu les les les, les, les gros dans, ouais. dans 10 ans, ça va ouais. être. Ouais. Les... Ah ouais. Tu vois, pas il n'a pas, pas la même. Ah, ah ben bah peut-être. Ah, ils, ils ont été plantés nickel. Hein. Ah non, c'est un net. Ah hein, ils ont été plantés. Euh... Ah ben, bah, c'est mon boulot ça. Oh ouais. putain, hein, tu fais quoi C'est un net, tu fais quoi Jean. C'est un net que tu. Moi, j'étais coopératif. On lui donne coopératif. J'étais gérant, j'avais un magasin à Clégueret justement, quoi. Ouais, Tu connais pas Cléguéry. C'est sympa, sympa de te connaître, alors. Ouais. toujours ouais, bon, ah, bossé comme un nez, bah Voilà. Ah. voilà. Bah, maintenant, il faut que Et ça fait quel âge 87. Oh, ah, ah, putain, c'est pas, pas. pas vrai ah, ben. Oh eh, Regarde, 87. on a un petit oh. ah, On dirait pas on Pas encore, au mois d'octobre. mais... Il est ah toujours oui. actif, alors quand ah tu es bah actif, oui. bah tu vieillis pas, ah tu, bah tu oui. vieillis moins vite. Toi. Exact. Ah oui, mais le jour que. Euh, <rire> ah, bah, bah oui, c'est sûr, genre. Mais... Et même à ton âge, ils ont du moi, mal à Moi, ce qui à... me fait peur, c'est ce fait. fameux machin qui se balade dans, le COVID, dans la nature. Là. Là. Ouais. Ah non, -là, il me fout la trouille. Ouais. Parce que Ouais, ils sont bien plantés, hein Nickel ah oui, ouais, Et il y a combien ça. de temps que tu les as plantés, ceux Il y a... Euh... 10 ans Une dizaine d'années. Ouais, ouais ans. on dirait. 8, 8, 8, 8, 8, 8. Et il y en a qui sont moins gros que d'autres. Oh, ben, ça dépend. Hein. Ouais. Il y en a qui ont profité plus que d'autres. Ouais. ouais. Ils parlent entre eux, les arbres, hein, c'est vrai. Ouais. On a un hectare 7, ici. Hein, c'est vrai a presque un hectare 8. Ah, Jean. Hein on a un hectare 7, presque ah, 8. Les... j'ai même pas oui, vu papier, moi moi je sais, là. Enfin, T'as vu papier, c'est ça oh, ouais, ouais. Et je commence à le connaître, ton terrain. Comment commences à le connaître et je dors des fois dans la cabane mets... Regarde les <rire> belles pommes, là. Ouais. T'as des belles et, pommes, là. Et c'est des pommes à couteau, hein, Oh, putain, ouais. C'est des <rire> pommes à couteau. Ouais. Et quoi faire ah, Regarde ça. Ah, bah, hey. si les propriétaires maintenant ils leur aura le droit aux pommes. Hein. Ah, ouais. Ah ben Non mais on se partagera <rire> la <rire> Euro, On se partagera euh, la compote. On se partagera la compote. Ouais ouais ouais ouais. <rire> oui, on fera la compote et nous on mangera. Exactement. <rire> ah non, c'est plutôt pommes ma couteau, plutôt. Je les garde et puis on les mange. Ouais ouais ouais. Ah, y a que ça, ah, a mais... que ça, c'est pas grave. Non, non. Moi ça me ferait plaisir de vous présenter Gilbert, vous allez bien vous entendre avec lui. Ah oui Ouais. Oui, bah, euh, au téléphone. Euh, T'as ouais. vu, hein, tu l'as euh, eu en premier au téléphone ouais, ouais, ouais. Il m'a ah, oui, dit si m'a dit qu que vous, vous ouais. étiez Mais bien. Il est venu le voir peut-être Non, il est à Bourg-en-Bresse, le gars. Non, il, est à Bourg il me fait confiance pour ça, je, ouais, le, je ouais, le filme ouais. et ouais. je vais lui faire une, une ouais. vidéo. Oui, voilà. Et puis il va me dire, il va me dire, ok. Il reste juste à voir l'intérieur. Il m'a dit après pour stocker les meubles. Ben bah ouais, il t'a expliqué oui, oui, oui. Si, on, euh, euh, si on peut avoir... Vous n'êtes pas l'acheteur, c'est votre collègue Non, c'est moi et mon fils. Ah oui, d'accord. Ouais, voilà, en fait, on va être trois, mon ouais, fils... Ouais. Et dans les trois mois, j'ai tout sur mon compte et ça sera payé cash. J'aurai même pas d'emprunt à faire. Ouais, bah oui, oui, oui. J'ai un bon métier quand même. Enfin... Ah oui, oui. Vous, vous, vous exercez plus Ouais, ouais, ah, bah à, à, à l'hôpital de ouais, ouais. Ah bon ouais. ouais. Ah a... ouais. oh bon bah, Dis donc. Il y a peut-être ah des ah collègues ouais. à vous ou, des, ou des, euh... des copines à vous qui sont là-bas euh... <rire> Je ne sais pas. Il y a eu, il y a eu, il y a deux, eu, deux, eu, eu, euh, eu, eu. Ma mère a travaillé, travaillé là-bas Ma je... mère a travaillé à Guémonet J'en ai eu. J'ai eu des amis, des parents même là-bas. Aujourd'hui, non. Enfin, ah, je croise les doigts euh... parce qu'ils euh, sont super contents que je sois là. Ils attendaient un, un, un type comme moi. Puis, moi, comme je disais, oui. je ne connais pas son prénom. dis ouais. Comme je disais à Rouen, je ne euh, m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien euh, le boulot là-bas. Ah oui, oui. À Gablier ouais, ouais. ouais. bah, euh, ah Oui, le boulot. Évidemment. Et tu vois, euh, moi, je suis assez un peu, je crois, au signe. Ah oui. Tout ça, ah il oui. faut qu'on vienne eh ben là. Oui. Quoi, avec bien sûr. Là. Bien sûr, oui. Ah, bah non, mais ici, on est accueillant. les gens. Euh... Ah, Et puis on, on, on se boulot, tutoie, on... justement c'est le principal aussi, c'est le boulot que vous... On trinque ensemble, on est famille-famille, hein. ouais, ouais, ouais. c'est le breton quoi. Ah, ouais. Le breton, souvent... Est... Et je vous ai entendu parler plus les plus... bretons, hein. putain je vous comprends pas hein, quand ah vous parlez breton. Hein. <rire> waouh, wow, wow, ah waouh Les gens ils parlent pas trop breton, mes ah non, non, non, non. parents ont parlé breton. Ah voilà, tu t'as même pas suivi Mes hein, parents, invention. entre eux, se parlaient toujours un breton. Mais à nous, ils nous parlaient ah, français. Jamais ils nous parlaient breton. C'est tout ouais. C'est tout, empi tout empiré Ah, tout est empiré ici. Hein. Jusque euh, tout le chemin oh, là-bas tout le chemin ouais. C'est pour ça, c'est ce qu'ils gens jusque de, devant la maison, c'est tout empiré. Ils ont fait Même, tout. Euh, bah, les Donc camions, on peut venir ici. avec un camion, on est Jeudi, tranquille. Je dis et ouais. je répète, le camion vient ici, il peut sortir par l'autre côté, par, par là-bas. Donc gardez bien votre, votre passage là-bas, votre chemin là-bas. De mm. bah, toute façon, oui. Ici, euh, attends. Ça a ouvert là-bas non, non, je vais ouvert. Euh, attends, ici... Qu'est-ce que je voulais dire Oui, hein, là, là, il y a un droit de passage. Le gars qui est là, il a le droit de passer sur ce machin-là pour aller chez lui. Oui, il pense quoi ouais, Une oui. fois, deux fois, par ouais, exemple. Oui. Comme il a un droit de passage. T'as bon, ah, vu bah oui, je, je peux pense. rentrer ah, Oui, bien, bien sûr. Il n'y a rien de... Vous l'avez vu, là Ici, donc... non, a... ah, la... vous pas vu, vous. non Non, c'est la première euh, fois. fois. Ah, il y a un petit truc qui si... est en dessous, je pas C'est rien, c'est rien. Voilà, bah, vous voyez comment c'est beau Oh putain Ah c'est propre. Hein. Ouais. Ah ouais. C'est toi qui as fait poser ça hein Ah oui, oui, oui, c'est moi, oui. Ouais. Putain, un chapeau, hein. Ouais, J'ai posé ça, on a mis des... capitonnés. Ah oui, c'est beau, hein. Puis l'autre côté, c'est pareil. Hein. Ouais. ouais. Bah tu vois Gilbert, hein Ouais. Un truc comme ça Alors, que... ici, moi, tout ça, ce sera à débarrasser. Laissez ce que vous avez envie de laisser, hein. Ça ne sera pas... Oh haut bon et coup, puis, oui, euh, et euh, vous avez le temps de débarrasser, même, si, même quand on aura payé. Ah oui, mais... Non, bon, bon, bon. Quand ce sera débarrassé, ce sera payé, ce sera débarrassé avant. Oui, oui. On verra en dernier main un jour. la ben oui, laissez oui. pas, celle-là. Ah, ça, c'est un bon frère. C'est ouais. pas ouais. à moi. Oh, C'est pas à hein. moi. <rire> ah, mais il va la, il va la vendre, hein. ouais. Ah, ah, ouais. Il va la vendre. Ah, elle est chouette. Ah, elle est chouette. Ah, elle hein. vu, hein, ouais, ouais. Elle vient de... La somme. Tu m'avais dit, ouais. Je ne sais pas ça. Hein moi, je vois pas cultivateur à euh, Boum Boum euh... Cambon. La Somme, moi, dans le Nord. Ah, non. Il est jeune, mais t'as quel âge toi hein Non, 47. Toi. Ah. Je n'arrive ah. pas, mais j'ai fait beaucoup de sport. Hein. 47 <rire> et 40 ans plus jeune. Oh non, The Juice. Hein 40 ans plus jeune que moi. On regarde ouais, de l'autre euh, côté On se l'autre ouais, ouais, côté. C'est le bois là que tu veux vendre, Jean Non, non, non, non l'autre côté. Je vois que du bruit, bois là. Oh, non, ça c'est un Bernard, va prendre ça. Ah oui, d'accord. Ici, ah, il y a le tracteur. Ouais. Un tracteur à vendre. Ah ça, je vais le prendre parce qu'on ne sait jamais. On nettoie tout ici. Gilbert, ça peut l'intéresser. Je ne sais pas combien tu en veux, Jean. mais... Ouais. J'en veux 12 000 euros. Ouais. C'est noté. C'est noté. Mais comme je t'ai dit, Johan, Erwan. Erwan, pardon. Là, j'ai juste de quoi payer, tu sais. Oui, oui. Non, mais après. Mais après, encore une fois, quand je serai embauché. Jean, il ne fait rien avec. Hein. Ah, moi si, bon, je oui, le vends. Qu'est-ce que je fais avec mon matériel Il y a le machin derrière, le, le truc derrière, il y a un il pas, y pas, une ouais. caisse, il y, y a tout. Il hein. ouais, ouais. y a un broyeur ouais. derrière. Oui, c'est ça, un broyeur. Ouais. Ah. Ouais. Ah ouais. Avec le tout, on tout avec le matériel. Il y a le broyeur, c'est ça. Ouais. Mm -hmm. ouais. Mais ouais. ça, c'est Gilbert. Gilbert, il s'y connaît. Moi, je ne connais rien. Moi, c'est la carriole tu sais, qui m'intéresse, ah. tu vois Je la trouve ah bah belle avec demander, le bois et tout. Je peux demander à mon frère, hein, comme il veut le vendre. Je mets un âne et un si. chien dessus. Oui. Ouais Faut bah chercher ouais. des balades à ça c'est est Bah Faut ouais Faut le trouver l'âne Ah bah, qu'il y a Tu ferais l'âne, ok Bon, bah... En plus, ça a été tout bétonné. Ah bah, tu vois comment c'est, c'est assez Voilà. Hein bah, je pense que tu vas te plaire ici, hein, Gilbert. Il y a même de l'eau là, il y, a, il, y a, il y a de quoi ah, Il y a des cuves à haut là, ouais. ouais. Ça, ça récupère l'eau de, 20... ah, de, de, de. Mais c'est des branchies Il y, a, il, y a, il y a un branchement. Des tuyaux sur là, tout est là. Mais ça récupère l'eau d'ici ah, Ça récupère l'eau de là, puis ça va dans. Ah, ouais. Ça, ça retombe dans le machin. Il y en a, a deux, de demander, ça, ça fait deux mètres cubes. Ouais, bien c'est 1000 mètres. 1000 litres, 2000 en tout. 2000, 2000. Ouais. Ouais. Bon, bah, écoutez, moi, ça me plaît bien. Je ouais. pense que Gilbert, ça va, ouais, il, ouais. Va, il va être sur le cul quand ouais, il va ouais, voir ça. Ouais. Bon, Gilbert, je te la... Enfin, je laisse la vidéo et je te fais le montage tout à l'heure. Bisous. Moi, je pensais, euh, bah, oui, enfin, c'est pareil, c'est un arrangement avec lui parce que euh, Toi, tu, as payé, tu, tu payes tant. Il te demandait tant, quoi. Euh, frais, frais de notaire, tout compris. C'est ça, non donc, or or, or frais, frais de notaire. notaire. — Hors 29, oui. 29 500. — Non, 29 500, c'est avec frais inclus, et il faut rajouter les frais de notaire. — Ouais, c'est comme je dis dit, 32 500 ouais. en tout ouais. avec les frais de notaire. — T'as avoir... dit 3 000 de frais Donc, de notaire. — Comme je tu dis 20, 29, 27, 29. — tu pas l'autre clé, Jean ?— Ah non Si, c'est celle-là. — Non, c'est pas celle-là. — Ah, mais si, c'est celle-là. — Alors... — Deux tours, deux tours, mon gars, deux tours. <rire> voilà! Ah, faut bon. tout dire, mon dieu! Ouais, bah on retourne donc ici. Ah, ouais, peut-être avec un peu Après plus de lumière. Dans, dans droit, hein, ouais. le... Oui, les étagères là, tu dis? Euh, ça, les étagères là, euh, puis ils sont là-bas, là et, et tous ceux qui sont dans l'autre garage. Là. Ah, ouais? Ah, ouais. Ouais, pas... bon, je le laisserai bien, mais il tu, tu, faut que tu me donnes quelque chose. Quoi. Mais Je, je, les, je, les, je ferai ouais. un prix là-dessus. Voilà, là. voilà. Puis, tu, euh, fais lignes, euh, tu fais des lignes, ouais, ouais, ouais, ouais, tu fais des lignes. Même le tas de bois, tu fais. Euh... Ah, ça, c'est mon petit frère. Ah, ah oui, tu l'as déjà dit, le pardon. Il <rire> du... euh... y a du bois là. Ça, tout ce bois là. C'est ouais. un paquet. Hein. Ouais. Bon. Et des cailloux. Ça ne vous intéresse pas dans les cailloux Mais ça en fait c'est Gilbert, je sais pas trop ce qu'il va faire ici, tu vois euh, Comment non, il va s'organiser des... oui, oui, mais, faut des mais 10, dès il faut qu'il me le dise parce qu'il y a un... un... oh, en détail. Mais c'est pour les... ça, ouais. De l'autre côté, viens voir. Ouais. C'est lui qui aurait dû venir Ben bah, il, peut... bah, il peut pas, il, ah, il... il, est... il est loin lui. Oui, mais ça... il, y a... il y a des trains, il y a des voitures, non Ça ne roule pas oui, sur la vois. route, si. Ouais, mais attends. Je euh... je compris. Il y a la caméra, quoi. Je vais lui faire une bonne ouais, vidéo. Oui, ouais. Il va tout comprendre. Et en plus, il nous entend parler, là, tu vois. Ah bon Ah bah oui, oui, vous avez branché le. Ouais. le... Ouais, ouais, ouais. Ça va lui faire du bien. Ah ouais, il y a des. Ah ouais, c'est des, ouais, ouais, des beaux cailloux. Ouais, c'est des beaux cailloux. Ça, c'est quoi Ça, c'est un super caillou, ça. Dalle, ça. Ouais. Ça, c'est une belle pierre. Ah ouais. bon, bon. ah, tu la tailles un peu, là. Ouais. Oh, elle est belle. Mais ici, tiens bien voir. Euh, oui. Je... je te laisse aller. Vas-y, Vas-y, avance, avance, ça va. Si on roule, ça pique. Ah oui, je vois. Oh, putain, ah putain, c'est des, ah, oui. des petits menhirs. Hein. Ah, je te dis, t'as eu T'as une fortune ici. Bah ouais, je vois bien. <rire> regarde ça, ça aussi, c'est joli. Euh, ça c'est beau. Hein. Ah, ouais, mais, il y a encore un autre. Fait, de l'autre côté. Regarde celle-là enfin, aussi. Mais ça c'est ça. Il y a... en avoir deux. Attends, c'est plus un, deux, trois comme ça. Ah, bah, il oh, mais il y en a eu, il faut fouiller euh, là-dedans. Euh, ouais, peu... ouais. Il y en a un peu partout ici. T'as ouais. eu la fougère et tout ce qu'il y a là. Bon, génial. Pas grave, pas grave, arrivé, pas grave. Moi, ouais, ouais, je vois bien. Ouais. Celui-là, celui-là, il y en a d'autres. C'est tout la lecture voilà. de. Voilà, de. Ça, c'est du sapin, ça, ça vaut pas cher. Le bois, là, ça vaut pas cher. Euh, voilà. Faire du feu. Ouais, ouais. si c'est possible, après, moi, il faut jouer à une notaire de lundi matin. Bon, je que ferme. Que Alors je, je, je vais juste lui montrer le. Je vais leur dire, vous signerez le, le jeudi, c'est pas grave. Donc tu vois, il y a la route, euh, la petite départementale, ça ne fait pas tellement de bruit, et, euh, et puis le chemin qui, qui se jette non pas sur la route, mais sur, euh, sur un bras de la route. Voilà. Donc le voisin, là, il aura, un, il a un droit de passage, il passera par là, et puis il arrive chez lui par ici. Hein, C'est ça que tu disais, le droit de passage oui, là. Il passe, il passe sa voiture ici, puis il va il chez va lui. Ramener. Il va chez lui là-bas. Là, oui, bah, euh... Il va voir deux, deux fois par an, peut-être. Oui. Jamais, mais enfin, il, il a un droit de passage. Il l'a Donc on peut pas le. Ouais, bien. Il y a quatre, euh, 5 ans, ouais, j'ai retenu. Là, il y, 3, il y a trois, il y a trois de bois là à vendre aussi. Ouais. Combien? Non, Prostère, as dit. 3 3 4 cordes, 4 fois. Ah, 12, 12, 12, 12 3, au, au moins 12, il y a peut-être plus. je me disais. Euh... disais dans dans les 12, entre 12 et 15 mètres cubes. Ouais. Mètres Comment cubes disais, Ouais, en hein, ouais. bon. Donc, ça, c'est le, le chemin. C'est juste pour montrer la route. ça c'est le chemin privatif avec droit de passage pour le voisin à, à côté à droite pas celui qu'on voit là, à l'écran celui qui est à droite là ici là de ce côté et puis donc c'est toute petite rue avec un cd le passage et la départementale dont on parlait qui n'est pas à grande circulation